Deux choses que tu dois absolument connaître si tu souhaites devenir riche cette année. Dans cette vidéo, je vais te partager vraiment des choses simples. Ça va te paraître très simple ce que je dis, mais je suis persuadé que ce que je vais te dire, tu n'appliques même pas. Parce que si tu l'appliquais, tu aurais d'autres résultats aujourd'hui. Je vais te partager deux leçons que tu dois implémenter dans ta vie si tu souhaites, du coup, devenir riche. ok donc, Dans cette vidéo, on se retrouve chez moi, à Moral. Donc, le temps n'est pas très beau, mais bon, on prend quand même le temps de te tourner des vidéos. Tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, car le dernier conseil que je vais te partager va vraiment littéralement changer la donne. Par rapport à tes objectifs financiers on a également pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés donc s'il te plaît tu t'abonnes à cette chaîne si tu es nouveau C'est la première chaîne au canada francophone qui traite d'investissement de mindset et de développement personnel également dans le lien juste en dessous car tu auras accès à pas mal de contenu qui vont te permettre d'aller de l'avant que tu sois entrepreneur investisseur salarié étudiant peu importe ton profil on a tout ce qu'il faut pour toi en bas dans la description. Donc, pourquoi cette vidéo? Cette vidéo part, j'ai une discussion avec un de mes coachs aux États-Unis qui a fait un constat qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le résultat. C'est-à-dire, aujourd'hui, peut-être tu regardes cette chaîne parce que tu te dis, voilà, je veux investir en immobilier. Je veux gagner plus d'argent. Je veux ceci, je veux cela. Par exemple, si tu veux être en bonne santé, tu dis, OK, je veux avoir nos abdos, je veux avoir une taille fine, etc. OK, mais avant tout ça, il faut d'abord penser. Et quand je dis penser, ça me fait penser au livre de Napoleon Hill qui s'appelle Think and Grow Rich. Et c'est ce que mon coach m'avait dit, il m'a dit que voilà, il faut dire, il y a beaucoup de personnes qui veulent des résultats. Ils ne sont jamais assis pour penser ce qu'ils doivent mettre en place pour avoir le résultat en fait. Quand tu y penses, c'est vrai, c'est que même moi, des fois, je me dis, je vois quelque chose, je me dis, ouais, j'ai envie de ça. Et directement, je fonce tête blessée, ok? Sans me renseigner, sans même me remettre en question, sans même, tu vois, essayer de voir quelle est la possibilité pour moi, je fonce direct. Ou je me dis, c'est pas possible, c'est ce qu'on appelle être sceptique, un sceptique ignorant. La personne qui te dit, qui voit quelque chose et qui se dit c'est pas possible, sans même se poser penser à comment mettre en place cette chose-là. Think and grow rich. Ça c'est un livre. Si tu n'as pas encore lu, tu le lis. Mais rien que le titre, je me suis jamais penché sur le titre en fait. Ça ça veut tout dire. Ça veut dire think and grow rich. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, tu penses d'abord à cette chose-là. Donc et tu mets en place des choses qui vont te permettre de grandir par rapport à ce que tu as envie de faire. C'est logique. Ok. Donc clairement aujourd'hui, tu dois penser. Et pour penser, il faut d'abord être la personne que tu souhaites devenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aujourd'hui, si tu veux devenir investisseur, tu dois penser comme un investisseur. Et si tu veux penser comme un investisseur, tu dois être comme un investisseur. C'est-à-dire, tu dois te comporter comme un investisseur. Ça ne veut pas dire que tu dois, parce qu'il y a des notions, des personnes qui disent, ouais, fake it, intile, mais C'est pas ce que je suis en train de te dire de faire. Je suis pas en train de dire de mentir sur la personne que tu es. Je suis en train de te dire d'agir comme la personne que tu veux être. Parce qu'il y a des personnes qui fake sur ce qu'ils sont pour réussir, okay? Mais tu as des personnes qui vont penser comme les personnes qu'elles veulent être pour réussir, ça, c'est différent. C'est que moi, aujourd'hui, j'ai un de mes coachs, par exemple, il a une grosse société l'éducation. Ok, Il a vendu des millions et des millions de services. Donc, en voyant cette personne, avant de commencer à travailler avec ce coach, je me suis posé, je me suis dit, OK, cette personne-là a des résultats. Donc, j'ai commencé à penser comme lui. En regardant son contenu, j'ai commencé à penser comme lui. C'est-à-dire, j'ai commencé à adopter les mêmes concepts que lui, à lire les mêmes livres que lui, à agir comme lui, à faire comme lui, c'est-à-dire à raisonner comme lui. Donc, en prenant ces habitudes-là, tu commences à devenir la personne que tu veux être. Parce que, par exemple, pour cette personne, pour moi, c'est je ne veux pas dire que c'est un idole, mais c'est un modèle. En tout cas, c'est un modèle d'affaires. C'est un modèle d'affaires auquel moi j'aspire. Donc, je me dois de penser comme lui pour agir comme lui et enfin avoir les résultats que lui, il a. C'est logique. C'est comme toi, demain, tu veux, si demain tu veux, tu veux être le meilleur joueur de football, tu vas t'inspirer de Cristiano Ronaldo. Donc, tu vas te dire, OK, je vais essayer de faire des moves comme Cristiano Ronaldo. Je vais essayer de voir un peu ce qu'il mange, comment il joue comment il agit, etc. Si tu veux aller plus loin, peut-être tu vas te dire ben, comment est-ce qu'il gère son argent, comment est-ce qu'il gère sa carrière, comment est-ce qu'il gère ses relations. Donc, tu dois vraiment prendre exemple sur cette personne-là pour devenir cette personne-là et en devenant cette personne-là, tu vas agir comme cette personne-là. En agissant comme cette personne-là, tu vas avoir des résultats plus ou moins similaires. Ça peut être plus ou moins significatif par rapport à cette personne-là, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois penser. Et en pensant, ça te permet quoi? Dis-toi, le cerveau, c'est comme un muscle. Hein. Le cerveau, c'est comme un muscle. C'est-à-dire, c'est que le plus tu vas penser à une chose, le plus tu vas prendre des habitudes, Ok, le plus tu vas croire à cette chose-là. Je te donne l'exemple de l'immobilier. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as deux types de personnes. Tu as des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire, oui, lui, c'est un arnaqueur ok, c'est pas possible. Il va lâcher un commentaire pour m'insulter. Ça arrive. Mais en y pensant, cette personne qui vient me commenter en m'insultant, ok, en vrai, elle veut avoir des résultats en immobilier. Aujourd'hui, qui n'aimerait pas avoir de l'argent? C'est-à-dire, c'est. à dire c est... est ce que toi tu n'aimerais pas avoir 1000 dollars de plus tous les mois ou ou même 100 dollars de plus tout le monde a besoin d'argent donc quelqu'un qui vient te dire que c'est pas possible d'investir en immobilier c'est qu'elle connaît l'immobilier mais elle à travers son message elle transmet le fait qu'elle ne soit pas capable d'investir en immobilier parce qu'elle se dit c'est pas possible parce qu'il se dit que ouais lui c'est un anacore si c'est pas possible c'est que c'est pas possible de le faire donc lui il a pas fait donc c'est un hacker parce qu'il fait croire aux gens qu'il a fait ok mais quelqu'un d'autre dans le deuxième profil va voir cette vidéo va se dire ok l'immobilier ça m'intéresse parce que si tu regardes cette vidéo c'est parce que peut-être tu as de l'intérêt pour l'investissement immobilier ou pour l'entrepreneuriat. Donc la personne va voir la vidéo, va se dire ok cette personne-là parle d'immobilier. Elle va commencer à suivre le contenu, ok. Donc en suivant mon contenu, elle va commencer à penser comme moi. Elle va se demander bon qu'est-ce que lui il a fait pour pouvoir avoir les résultats qu'il me partage. Donc forcément cette personne va se dire ok ben je vais commencer un peu à faire comme lui. Il a lu tel livre, il est allé à tel endroit, il a fait tel move, etc. À répétition de voir ce que je fais ou d'essayer de faire comme moi, cette personne-là va commencer à croire que c'est possible parce que oui c'est possible. Donc la personne va changer d'identité il va penser et agir comme un investisseur. Donc, ça va être logique pour lui, après, de pouvoir passer à l'action. Qui dit passage à l'action? dit, par exemple, aller chercher les connaissances et ces connaissances qui vont lui permettre de passer à l'action. Think and Grow Rich. Donc, tu vois que cette logique s'applique dans tous les domaines. Donc, quel que soit le domaine que tu veux exploiter aujourd'hui, tu dois penser déjà que c'est possible. Tu dois penser comme la personne qui a eu les résultats que tu aimerais avoir et tu dois agir comme là où les personnes qui ont les résultats. En agissant comme elle, tu deviens comme elle. Donc, en devenant cette personne-là, tu agis comme ces personnes-là, et en agissant comme ces personnes-là, tu vas avoir des résultats un peu comme ces personnes -là. Think and go rich. Franchement, quand j'ai compris ce concept-là, je me suis dit, mais en fait, c'est logique. Maintenant, un jour, je ferai venir mon coach, il parle anglais, hein, donc, euh, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui souhaiteraient que je le fasse venir. Je le ferai venir à l'un de mes événements virtuels, à l'une de mes conférences -là. et c'est quelqu'un vraiment qui a une clairvoyance comme jamais, c'est-à-dire, il te simplifie les choses. Think and go donc, tu vois, des fois, on va se dire, oui, mais comment cette personne a fait, etc., think and go rich. Pense comme la personne qui est ce que tu veux. Il y a également un autre concept que j'avais partagé dans la vidéo, c'est Bidou à être, faire, avoir. Et quand tu y penses, c'est logique. C'est-à-dire c'est que si tu veux quelque chose, tu dois d'abord être la personne qui veut cette chose-là. Parce que la plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent le have, elles veulent le résultat. Donc toi aujourd'hui, peut-être tu vas te dire, oui, là, voilà, je veux investir en immobilier. Mais est-ce que tu es capable d'investir en immobilier? Est-ce que tu es la personne capable d'investir en immobilier? Telle est la question. Be, do, have, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'avoir ce que les investisseurs ont, tu dois être comme un investisseur. Et pour être comme un investisseur, tu dois penser comme un investisseur. Be, d'où c'est quoi? D'où c'est le fait de faire. Donc, c'est le fait d'aller chercher les connaissances, c'est le fait d'aller sur le terrain et de passer à l'action. Do, have, c'est le fait de récolter les fruits, encaisser tes loyers, encaisser tes plus-values, etc., etc. Be, do, have, ça s'applique dans tous les domaines. Donc, clairement, c'est le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo. Think and grow rich et be, Retiens ces deux concepts-là et si tu les appliques, crois-moi que ça changera la donne dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'oublie pas le lien juste en dessous, tu la likes, tu la partages et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao